Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 106 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Offline Offline c'est un petit jeu de plateforme que j'aime bien Et donc du coup bah, je me suis dit pourquoi pas je vais le mettre en vidéo Et je vais le mettre dans les émissions de Stage 1 Donc ce qu'on fait c'est qu'on le met en français J'ai réinitialisé tout pour, pour qu'on parte vraiment de zéro euh, Donc il faut que je configure un peu les, les boutons euh, Je sais plus qu'est-ce que je mets d'habitude Ouais alors, ou bien que je vérifie parce que, bon, les, les mouvements aussi sont, sont, pas tous, euh, sont pas tous top. Euh, voilà, au niveau des flèches, il faut le changer parce que c'est pas dans l'ordre, c'est pas bien. Voilà, ils nous mettent A et tout pour, euh, pour aller à gauche, des trucs, c'est bizarre. Pourquoi ils ont pas gardé le ZQSD de base Je sais pas. Donc j'ai peut-être fait un peu le con parce que j'ai viré la config en même temps que ma sauvegarde. Comme ça j'étais sûr. Euh, c'est ce que je fais en général quand je teste le jeu, je... Je supprime toutes les sauvegardes que j'ai faites avant parce que je, je joue un peu quand même au jeu avant de vous le présenter, ça dépend les jeux. Des fois, il y en a, je joue au euh, direct. Euh, donc là, bah, je vous laisse ça, la, la cinématique d'introduction. Donc voilà, la petite vidéo d'introduction toute simple ou nette. Donc voilà, là, on a là, le chargement du niveau. Ça y est, c'est à nous de jouer. Alors, on contrôle la petite bestiole que vous voyez ici. Alors, comment je sors déjà euh, Non, pas de nom. Hop. Donc ça, c'est une sorte de petit checkpoint. On raterrit à chaque fois à ces petits endroits-là quand on perd. Donc voilà, on récupère... Euh, on se promène donc avec le petit bonhomme là que vous voyez. Et euh, pour l'instant, hop, euh, j'essaie de me familiariser, de me refamiliariser -re avec touche euh, Il faut récupérer les petites notes de musique. Alors là j'ai de la peine. Hop, je vais peut-être inverser mes mains parce que c'est un peu la, la mouise. Voilà. J'aurais peut-être pas dû configurer comme ça. J'ai fait hein. Déjà j'ai configuré euh, un maximum parce que bon les SD qui était pas bon. Donc là on récupère les petites notes de musique, ça joue de, de, de, de la musique si vous. à chaque fois que j'en touche une. Donc voilà c'est un jeu musical hein, de plateforme qui a, on, a, chaque, on ne touche absolument jamais la musique mais je veux dire euh, le thème en lui-même c'est un peu la, les petites notes, la musique vous allez voir tout à l'heure on va, on va allumer des petits trucs hop hop qu'est ce que c'est que ça je ne sais pas Alors, là on monte voilà donc là il y a des petites vagues qui nous, qui nous, qui nous portent je ne sais pas si vous voyez et on a fini normalement, voilà, le premier niveau. Euh, donc on a un score de points, euh, on peut débloquer des trucs, ça se fonctionne par petits niveaux comme ça. Voilà, encore un chargement. On va faire quelques niveaux ensemble, on va pas... Je vais pas vous le cacher, de toute façon c'est comme ça, hop là... Ça y est, le niveau démarre, alors on commence à récupérer des petits machins. Hop, hop, hop. Je sais pas si c'est mieux, euh, faudrait tous les récupérer je pense. Donc là, left bouton, il faut que j'appuie parce que sinon je vais tomber. Il va, il va falloir que je plane. Alors normalement... Ah, je me suis trompé de bouton, j'appuie sur l'autre. Donc vous voyez, ici, on a un truc, on appuie sur C, ça s'appelle checkpoint, et on revient ici. Comme je vous ai dit, c'est les checkpoints auxquels on revient. Euh, donc j'ai trouvé la bonne touche, ça y est, left bouton, je me suis trompé. Allez, hop, et voilà, on plane. Magnifique, ça c'est fait. Hop, hop, hop. J'aurais même pu planer correctement. Donc là, il faut appuyer sur V. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous servir beaucoup de beaucoup de fois. Regardez. Donc euh, en appuyant sur V, ça change le, les couleurs. Et il apparaît des trucs et il disparaît des trucs. En fait, c'est un peu des deux. Donc ça va nous servir pour, pour grimper plus tard. Regardez. Alors, right button. Donc là, c'est l'autre bouton. Regardez, ça va faire de la musique. Hop, ça fait de la musique et ça, ça fait pousser une fleur. Alors à euh, quoi ça sert Je ne sais pas. Ça doit rapporter des points, sûrement. C'est hein, des objectifs, des objectifs de mission. Donc là, faut encore appuyer sur V. Hop, on voit qu'il y a un petit flux qu'on qu ne voit pas si, si on appuie sur V. Hop là, donc c'est bon. Right bouton. Euh, ouais, voilà. Ah bah ça fait apparaître des, pe des petites notes. Hein, vous avez vu Hop. Voilà. Encore un petit checkpoint. Donc celui-là, c'est comme euh, ça fonctionne au même principe que le checkpoint de tout à l'heure. Que celui du début, hop, on descend hop, ah, je me suis raté donc là, quand on se rate on appuie sur C, on revient ici et on essaye. on passe en dessous et choup, on passe au dessus Allez, hop, hop, donc là, il y a un petit truc on appuie sur V pour le voir pour l'instant, ça reste tout simple, hein. ça reste euh, dans le domaine du, du faisable sûr que plus, plus on va C, plus ça va se compliquer alors là, par exemple regardez il faut que je passe et que je rechange la vision au moment où j'atterris là-bas. Regardez, hop, là, il faut que je change. Vous avez vu, j'ai changé. Si j'avais continué, bah en fait, j'aurais tourné en rond. Hein. J'aurais tourné en rond indéfiniment. Alors, lève le bouton. Ah, je me suis encore trompé. Ah, je l'ai fait trop tard. Je me suis trompé le bouton et... Euh... et euh... ouais, j'ai un peu perdu l'habitude. Ah, c'est pas encore ça. Hop. Ah bah ben non, ce qu'il faut que je fasse c'est que... C'est qu'il faut que je double saute avant Pour être assez haut quand j'arrive là-bas Pour pas avoir besoin de lâcher Et je me suis trompé de bouton Allez on va y arriver Une dernière fois Allez Allez. hop hop Et voilà au plus plus on descend Là encore un petit encore Un petit une petite bouffée d'air Et on monte et sur ces couloirs là Comme ça ça veut dire qu'on a terminé le niveau Hop là on peut monter mais, ah bah si il y en a encore un peu Oui c'est terminé Voilà, vous voyez le nombre de, de, de, de petites notes que j'ai récupéré, il y en avait 300 en tout On a un temps Je fais pas le meilleur des scores C'est sûr que s'il si, faudrait passer plus de temps mais là bon je joue vite fait Pas non plus Allez Alors V Voilà donc là c'est ce qu'on disait, regardez la plateforme Je pouvais pas passer, là je rappuie dessus, hop maintenant Je peux monter dessus et ça va jouer là-dessus, hein. Vous allez voir, on va faire un peu d'escalade. Regardez là-haut, je peux pas. En face, c'est une plateforme qui existe. Si je, si je passe en V, elle va disparaître tout ça-là, tout ce, tout ce triangle-là. Il disparaît. Regardez, attention. Il va falloir être rapide, hop là, pour que je, pour que je passe à l'intérieur. Il fallait que je le fasse disparaître et rapparaître en même temps. Allez, euh, hop, voilà. Euh, non, y a rien. À... Je sais pas ce que c'est ce truc au milieu, en fait. C'est bizarre. Hop yep. Je vais pas y arriver à monter Donc c'est euh, un jeu qui est... Euh, qui est plutôt bien si vous voulez pas bah, passer le temps ou... quand vous voulez vous éclater, c'est sur surtout pour le fun, c'est un petit jeu. C'est pas sympa. Alors là, encore de la note de musique. Allez, hop là. Un petit jeu, il est beau. Il est fait par un Kama on l'a vu au début. un Kama qui ont fait... un. Euh, comme vous connaissez sûrement Dofus et et tout ça. Ah, non. Hop. Euh, par contre, comment je fais une fois que je suis là Il faudrait que je remonte en haut, là. Parce que là, j'ai rien pour me... Merde. Euh, ouais, non, ça me suffira, ça suffira pas à sauter, ça. Je suis un peu bloqué. <rire> Il faut que je me mette plutôt ici. Je fasse plutôt un truc dans ce genre-là, Voilà. Et voilà en faisant réapparaître la plateforme on appuyant sur V donc faut, faut être assez rapide au niveau du réflexe Hop là Hop Ah oh non Ah oh non Ah oh non je, je me suis gouré. Au, au lieu de sauter j'appuie sur V. Bon ça va on n'était pas tellement loin Hop on refait ça vite fait Sans nouvelle explication parce que vous avez compris comment ça marchait Tac tac tac tac tac tac tac tac vite. Hop on monte là Ah J'ai un peu du mal à suivre avec l'écran Hop là Hop là Un peu de la peine avec ma touche aussi Hop là Ah Je suis déçu de ne pas avoir réussi là Hop là blabla, On monte, ça y est On le refait Alors là, on, va on va faire attention de pas se gourer Il faut bien sauter avant Voilà Là on fait apparaître Et on saute dessus Alors <rire> attention de pas se gourer, de pas tomber dans le précipice alors là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur Oui. Voilà, il faut que je joue des de notes de musique. Mmh. Allez, hop là. Donc, on, on peut continuer à monter. On monte, on monte. Là, qu'est-ce qu'il faut faire Euh... Ouais. Je saute. Pour récupérer celle-là, mais... Ouais. Bon, c'est vraiment pour trois petites lumières. C'est ceux qui veulent pas... Hein. Ceux qui veulent pas foirer... Ah, il y, y a des petits mecs dans les bulles, là, je sais pas trop ce que c'est. Ça... Tiens, qu'est-ce que j'ai fait J'appuie sur C. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le panneau devant vous pour, pour faire un checkpoint. Comme ça, là. Ah, c'est juste pour récupérer les lumières apparemment. Et ben on va continuer. Avançons. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Et on saute, on double saute et hop. Là, ça commence, à... ça commence à se complexifier un petit peu. Il faut que je fasse ça. Voilà. Oula, ça, c'est un ennemi, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge Je pense qu'il faut pas que je le touche. Attention. Ouais, c'est bizarre. Bon, allez, on monte. Et ça doit être la fin du niveau. Oui, voilà. Du niveau, on récupère les petites loupiottes. Voilà. Bon, je récupère la moitié, 184. Bon, là, un peu plus de la moitié, quand même. C'est pas encore tout à fait, ça.